Donc on est devant euh, l'hôtel Ibis euh, où il y a une grève depuis euh, deux mois maintenant, des femmes de chambre, pour euh, leur salaire, pour leurs conditions de travail, leur emploi, contre euh, la sous-traitance et aussi contre toutes les formes de violence au travail euh, qu'elles subissent, hein, ça va du harcèlement y compris même, euh, il y a une histoire de viol euh, d'une femme de chambre euh, récemment. Donc à l'occasion de cette grève-là euh, est discuté le lancement d'une campagne euh, au boycott euh, du groupe Accor et des hôtels qui appartiennent au groupe Accor euh, dont... Euh, appartient. Et euh, donc voilà, on soutient à cette lutte-là et en espérant que cette lutte-là tienne la route et arrive à faire reculer Ibis et puis puisse s'étendre aussi parce qu'on sait très bien que dans la plupart des hôtels, c'est les mêmes conditions qui sont vécues par, par l'ensemble des salariés et notamment les femmes de chambre hein, euh, qui sont dans une très grande précarité. Donc voilà, il y a une grève aujourd'hui, il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres demain, mais dans tout ça, et ce qui est important, ben, c'est de soutenir, d'aider à ce que ce mouvement-là se renforce et puisse changer la donne. Donc voilà, le, la campagne qui est lancée à partir de ce jeudi, c'est important, tout ensemble et on boycotte la chaîne Accor.